J'ai décidé donc de créer une AMAP, plusieurs personnes sont venues, j'ai trouvé un très bon euh, cultivateur qui s'appelle, il passe sur France Bleu Pays de Savoie, d'aider le jardinier, c'est Jean-Pierre, et puis on s'est mis à monter ça. l'agriculture locale, pour qu'on ait tous des, des, des, des légumes faits par un cultivateur qui avait besoin de travailler, parce que c'est aussi ça hein, la MAP, c'est de soutenir un cultivateur qui va se mettre en place, comme ça tout, toute sa vente est déjà faite à l'avance, et puis ben, nous on avait, des, on avait des légumes bio, assez équilibrés.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 La chanson de Noah Ose. Un jour, ben moi, je me suis arrêtée parce que j'ai eu un jardin. J'ai un jardin familial dans les environs, dans, dans Mété, puisque j'habite Mété, j'ai donc un jardin à Mété. Et donc, j'ai quitté la map pour créer mon propre jardin, pour faire mes légumes. Et maintenant, je suis co-présidente de, de cette association. Elle a tenu une, une année. C'est tout. Parce que la communication, ils ne savaient pas la faire. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Vous savez, c'est ça le problème de toutes les associations. C'est que vous avez quelqu'un qui est dynamique, qui a la communication. Et dès l'instant où c'est repris par quelqu'un d'autre qui n'a pas cette même dynamique, c'est comme quand vous vendez un restaurant. Moi j'ai eu un restaurant. Vous le vendez, la personne elle s'est plantée. Parce que ben, c'était pas, pas moi. C'est tout. Et c'est pour ça que ça ne devrait pas se vendre un magasin. Parce que ça se marche, ça marche avec, ça marche avec la personnalité. Et souvent, ben, c'est une bonne affaire. Et la personne qui reprend derrière, ben, ça ne fonctionne pas. Parce que la personnalité n'est ben, pas la même. c'est normal que l'on fasse des choses et que si on a la capacité de parler, j'ai fait de la politique aussi, de parler, de n'avoir peur de pas grand-chose, euh, que les portes s'ouvrent, elles ne s'ouvrent pas, je veux dire moi c'est pas ce genre de truc qui m'inquiète, et bien quand on a ces capacités, quand on vous a donné ces... ces oui, oui, quand on vous a donné justement toutes ces, ces possibilités, c'est les mettre au service. Alors, effectivement, moi je le mets au service des autres. J'aurais pu le mettre à mon propre service en créant une, une affaire. Actuellement, je serais millionnaire ou autre. Bon, c'est pas le cas, c'était pas mon truc, c'était pas, pas ma vie, c'était pas ma voie. Mais c'est quand on a les capacités, il faut les mettre en place.